Bonjour. Aujourd'hui, écoutez, c'est une journée de témoignage parce que j'ai quelqu'un d'autre qui a laissé un message sur ma page et puis je l'ai enregistré. C'est un jeune qui était à la manifestation hier à Rimouski. Là, il est exactement 15h10, dimanche, le 4 octobre 2020. Écoutez bien ce que dit ce jeune-là. Je vais vous dire franchement, euh, moi, ça m'ébranle pas mal et beaucoup. Et on avait parlé, il euh, y a des gens qui m'avaient dit que le gouvernement voulait engager euh, des, euh, comment je peux dire, une escouade de policiers privés, donc qui ne sont pas syndiqués euh, euh, dans la sécurité publique du Québec ou, à, ou ailleurs. Et semble-t-il qu'il est arrivé deux, deux autobus de ces types de personnages-là habillés tous en vert avec un brassard rouge, semble-t-il, et euh, c'était pour observer le comportement de notre sécurité publique, de la Sûreté du Québec, qui était là. Et le jeune le dit euh, carrément, il dit « Une chance que la SQ était là, que la Sûreté du Québec était là, sinon il y aurait sans doute eu du, des dommages euh, terribles auprès de la population, il y aurait eu une chicane, et Horacio Arrudo était là. » Donc, vous savez une chose, c'est à Arruda, actuellement, c'est lui qui contrôle tout le Québec présentement. Donc, s'il contrôle tout le Québec présentement, et euh, qu'il se permet même de monter une escouade privée qui n'est pas syndiquée, et que nous, le peuple, on peut déroger à ça. Vous comprenez, le peuple peut déroger à ça. c'est l'article 33 de la Charte canadienne, donc, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas d'infraction, c'est la dérogation. Il n'a plus d'infraction, c'est de la légitime défense de, par n'importe quelle façon. On va protéger, le peuple va protéger sa sûreté du Québec, ses policiers, contre ces agents-là qui sont dépêchés par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est Horacio Arruda qui a le contrôle de ça pour l'OMS actuellement, ici au Québec et au Canada. C'est Horacio Arruda. Et euh, cet homme-là, euh, je vais vous dire franchement, euh, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Euh, j'ai l'impression que cet homme-là ne connaît pas euh, euh, les conséquences des gestes qu'il pose envers la population qui est victime présentement de nombreux préjudices de Horacio Arruda. Je vais même aller plus loin que ça. Euh, je protégerai même euh, euh, François Legault là-dessus. Je protégerais, oui, François Legault, euh, qui a l'air d'un innocent, dans le fond, là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a les pieds milliers. Il y en a qui l'ont dit. Et euh, semble-t-il même qu'il y a une espèce de bracelet à la cheville avec un GPS, qui est un GPS qui fait que cet homme-là ne peut pas se déplacer où il veut. Il est sous le contrôle de l'OMS. Il est sous le contrôle d'Horatio Arruda. Et euh, des, des, des big formats, des grosses Compagnies pharmaceutiques qui ont pris le contrôle euh, de l'insécurité euh, nationale au Québec et au Canada. Ils ont pris le contrôle de l'insécurité nationale au Québec et au Canada. Et que ces gens-là, actuellement, euh, défient euh, euh, premièrement... Euh, la fameuse dérogation, l'article 33 de la Charte canadienne qui permet de déroger à toutes les libertés fondamentales et à toute euh, la sécurité publique, donc à toute garantie juridique aux articles 7 à 15 de la même Charte canadienne, nous permet à nous aujourd'hui la population de se défendre. Il va falloir qu'on s'arme, oui il va falloir qu'on s'arme, je vous le dis franchement, et pas parce qu'on nous sommes du mauvais monde, pas du tout. Ici, c'est des chrétiens catholiques et protestants avant tout. Donc, nous sommes tous chrétiens. Euh, dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, à l'article 93, c'est des chrétiens. On enseignait la religion catholique et protestante dans toutes les écoles au Québec. On, on connaissait ce que c'était que la vertu et le vice. On savait ce que c'était que le mal. On sait qu'il y en aura toujours du mal. » que ce soit du mal commis par les policiers, que ce soit du mal commis par les citoyens, que ce soit du mal commis par les prêtres, par n'importe quelle profession libérale, que ce soit des ingénieurs, des médecins, euh, des psychiatres, des psychologues, appelez ça comme vous voulez. Le mal existe et tout le monde commet du mal. La seule chose qu'il y a, c'est que si les gens sont pris dans notre société comme esclaves, parce qu'oubliez pas que c'est toujours la personne physique inanimée qui est concernée, mais nous, nous sommes tout simplement un paquet de chair pour le gouvernement, sans âme. On est un paquet de chair sans âme. Le gouvernement a été assez prudent dans toute sa définition de, de l'enfant, qui n'est pas un humain, selon l'article 221 du Code criminel, il n'est pas un humain tant que le gouvernement n'a pas décidé à quel moment l'enfant devient humain. C'est l'article 221 du Code criminel. Et euh, l'enfant, bien, vous savez qu'il n'y a jamais de naissance naturelle qui existe dans les hôpitaux par la loi, pas par nous, comme étant nature humaine à l'hôpital. Non, non, nous, on sait bien que c'est notre enfant, que c'est une nature humaine et que personne n'est au courant que le gouvernement en arrière, dans notre dos, dans le dos de nos parents, a fait de cet enfant-là un objet, une chose qui est sa propriété. Qui est, je dis bien sa propriété par un prénom qui devient un pseudonyme, puis un pseudonyme étudié dans le dictionnaire, est ce que ça veut dire. Ça n'a pas de vie, un pseudonyme. C'est un nickname, c'est un surnom. Comme votre nom de famille, c'est un nickname, c'est un surnom par la loi 6 du d'or de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, euh, je vous fais entendre immédiatement ce qu'a dit euh, ce jeune-là. Euh, je trouvais ça assez troublant, mais euh, là, ils l'ont coupé. J'essaie de l'ouvrir sur euh, mon ordinateur. Je ne suis pas capable, donc je l'enregistre immédi immédiatement. Écoutez ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 4 octobre, il est 14h49. Écoute, euh, écoutez, je viens de, de prendre un message ici d'un jeune qui était euh, hier à la, au rassemblement à Gimouski. Écoutez bien ce qu'il dit. Euh, je trouve ça vraiment extraordinaire. semble-t-il qu'Oraccio Arouda était là et euh, lui, il ne pourra pas rester comme ça, euh, à se moquer des Québécois et du Canada. Jamais. Jamais, il ne pourra pas faire ça. Donc, euh, écoutez, je vous fais entendre ça immédiatement. Écoutez bien ça. Ça voilà. là. Euh. Là, il se trouve à montrer des choses. C'est vraiment extraordinaire. Il montre des paysages. Attendez, je petit commence. Ça ne sera pas long. Je commence, ça ne sera pas très très long. Restez là, là. ça ne sera pas long. Écoutez ça, en quelques secondes. Là. Oui, il y a Roger Sarazin qui est là. Il y a Michel Loiseau. Euh, il y a Nathalie Harvey. Voilà. Il y a Gervain Côté. Euh, oui, il y a des gens ici. Là, je m'aperçois d'être ça. Là. Oui, il y a Sylvie C. Ménard. Regardez comment c'est beau. La nature. Ça, c'est le jeune là, qui parle. Wow. Bonne journée. Je suis à Rimouski, on a eu notre manif hier euh, qui était assez, euh, assez élevé, on a survécu, mais euh, on a passé quand même une belle soirée par à la fin, on a eu on, on du fun quand même. Euh, Aujourd'hui, euh, on était en route pour retourner à Montréal puis on, on a vu ce beau, ce beau petit coin-là. C'est vraiment, vraiment beau ici. Là. Wow! La nature c'est très beau c'est vrai que c'est très très beau c'est une belle place ouais, ça. hier euh, on était justement euh, à la tsunami il y avait beaucoup de monde quand même euh, on était peut-être mille pendant la marche puis rendu au parc quand euh, on était entouré de policiers c'était beaucoup de, de, de personnes de la société du québec mais ça s'est donné en plus que Aruda était sur place, Arumouski. Puis ils ont fait venir l'armée de l'OMS. Ils sont venus avec deux, deux autobus. Fait On est rendus là. L'armée de l'OMS qui ont débarqué. Des... Ils n'ont pas pu filmer ça hier, mais euh... Euh, ils attendaient pour nous. Sûrement pour nous rentrer dedans, mais la SQ nous a comme un peu protégé. Ça a évité que ça arrive tous les autres nous rentrent dedans. Mais on tout le monde était pacifique pourtant, mais bon. Il y a eu quelques gens qui ont eu des tickets, mais ils vont peut-être contester de toute façon, mais c'était quand même assez.. Assez euh, troublant de voir ça, comme il y avait plus de policiers que de, comme je vous dis, l'armée. C'était comme l'armée de l'OMS, la, des, des genres de des gros colosses habillés en vert avec des, des bandeaux euh, rouges sur le côté de leur bras. Il y avait des brassards. qui étaient tous sur le bord euh, du trottoir puis là, ils regardaient ce que l'ASQ allait faire. Mais on sait que l'ASQ était avec nous. les autres, ils savaient qu'on était pacifiques, qu ils ne pas viennent nous faire, ils se sont peut-être sentis obligés de nous donner des étiquettes pour, justement, montrer qu'ils agissaient, parce que si la SP agissait pas, elles autres allaient embarquer par-dessus la SP, de nous arriver en tout temps, probablement. Fait que, mais oui. C'est oui, euh, quand es, euh, es encerclé comme ça, comme on était hier. Il y avait à Montréal, qu'on avait fait la dernière marche euh, pacifique, qu'on était à peu près euh, 70 000, 75 000. Il n'y avait pas autant de policiers. Puis, de hier, euh, on, était, euh, on était rendu à peu près euh, 400-500 personnes. On avoir euh, tous les membres de la. Deux, les deux autobus de l'armée OMS qui étaient là. C'était comme genre une centaine de, de, corps, de corps de sécurité pour le nombre ça. De, de personnes. C'était très intimidant, mais bon, pour Les personnes quand même qui s'étaient arrêtées, ça c'est bien fini grâce à, à la société de Québec. Qu'on euh, remercie parce que c'est vraiment eux qui nous ont. C'est vraiment eux qui nous ont. Euh, qui ont évité que les autres, mettons, arrivent euh, dans, dans le temps de même pour nous séparer avec des. bois des boys de cayenne ou. ou, le, ou des bombes lacrymogènes, n'importe quoi. Avec les tuyaux d'eau pour être. dispersés, en tout cas. <rire> euh, même ça, Stéphane Vlait avait pris une photo et nous disait à tout le monde que. C'est mieux qu'on arrête ça pour le moment qu'on laisse la à la retomber parce que ça a ça l'air plutôt bien Mais c'est ça. Par, par contre, il euh, dit que le, euh, les, les, les coins de régions comme ça, là, que le Bois-Saint-Laurent, le le puis euh, les îles de la Madeleine, tous ces petits top-là, ben quand tout, euh, le monde est vraiment, vraiment, vraiment été endormis, ils sont vraiment contrôlés c'est la manipulation qui se fait là avec Ciret-Voiron. Fait que sur ça, euh... Donc, Puis, euh... je va rester là dessus Puis, quand train... je suis en train de me filmer, moi, je vais vous montrer le paysage parce que c'est quand même une belle place. C'est loin, quand même, quand... pas loin de 6 heures de Montréal. Ben... Bravo. Faites attention à vous autres, tout le monde. Puis, euh pacifique et, euh, comme ça qu'on qu peut réussir aussi à, à avec euh, les ténèbres qui ont comme étant la lumière en étant pacifique comme ça, on aura toujours la, les agents de la paix j'aime bien les agents de la paix et euh, la du Québec de notre côté parce que euh, les personnes casseur, il y a là tout le monde. Tout le monde fait ça dans la... la façon de passer. C'est ça, je vous souhaite, je souhaite euh, passer. Donc, euh, écoutez, euh, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose. Je vais vous montrer maintenant euh, ce qu'il en était de ça, ici. Euh, en tout cas, c'était... Je remercie vraiment ce petit bonhomme-là, euh, ce monsieur-là, ce jeune-là, qui, qui, qui a eu le courage, qui a eu le courage de témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est vraiment, vraiment pas quelque chose d'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de, de traumatisant pour la population. Et euh, une chance que la SQ était là, que la Sûreté du Québec était là pour protéger ces gens-là contre... Ça, c'est l'escouade que le gouvernement, parce que le gouvernement l'avait dit, qu'il... Euh... Ah, regardez bien ça, je vais l'avancer un petit peu. Ça, ça voilà. se trouve... Tôt... Ça, c'est la nature, ça, c'est ce qui a filmé là-bas. Regardez comment c'est beau. La nature. Wow. C'est la nature. Bonne journée. Là, vous savez qu'ils m'ont bloqué. J'essaie de l'ouvrir. Ils l'ont déjà bloqué. Sur, euh, sur Internet. Je suis à On a eu notre manif hier. Euh, qui était assez... Euh, assez élevé on a survécu mais euh, on a passé quand même de la soirée à la fin on a, on, on a vu du fun quand même et euh, aujourd'hui euh, on était en route euh, pour retourner à Montréal puis on, on a vu ce beau, ce beau petit point là c'est vraiment vraiment beau ici wow. la nature c'est vrai que c'est beau c'est très beau les moustiques c'est beau le Québec. C'est notre Québec. Ouais, c'est ça. Hier, euh, on était justement euh, à la petite manette il y avait beaucoup de monde quand même. Euh, on était peut-être mille. On est à la marche et rendu au parc. Écoute, euh, on était entouré de policiers. Beaucoup de personnes de, de, de, de la société du Québec. Mais ça s'est donné en plus que Aruda était sur place. Euh, Armouski. Puis ils ont fait venir l'armée de l'OMS. Ils sont venus avec deux, deux autobus qu'on est rendu là. L'armée de l'OMS qui ont débarqué. J'ai des... pas pu filmer ça hier, mais euh, euh, ils attendaient pour nous, sûrement pour nous rentrer dedans, mais la SQ nous a comme un peu que... Euh, être... euh, euh, ça a évité que. Allé, tout euh, les autres qui nous rentrent dedans. Mais on a, tout le monde était pacifique faire mais bon. Euh, il y a eu quelques gens qui ont des tickets, mais ils m'ont tout décontesté de toute façon, mais c'était quand même assez, euh, assez euh, troublant de voir ça. Comme il y avait plus de policiers de. Comme je vous dis, l'armée. C'était comme l'armée de l'OMS. Des genres de, de gros colosses habillés en vert avec des, des bandeaux euh, rouges sur le côté de l'arboura. qui Ils étaient tous sur le bord euh, du trottoir et ils regardaient ce que SQ allait faire. Mais on sait que SQ était avec nous. Les autres, ils savaient qu'on était pacifiques et ils ne voulaient pas bien nous faire. Ils se sont peut-être sentis obligés de nous donner des étiquettes pour justement montrer qu'ils agissaient parce que si la SP n'agissait pas, les autres allaient embarqués par-dessus l'espace puis nous arrivions en tout temps, probablement. Fait que, euh... Mais oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait un drone. En plus, un drone qui euh, nous trouvait dans haut puis C'est ça, c'est euh, à vous devez aller au Il y a des ordres de faire arrêter probablement la station. C'est un moment assez Sangoisien, je que quand tu es, euh, es encerclé comme ça, comme on était hier avait à Montréal, qu'on avait dans les marches euh, pacifiques, qu'on était à peu près euh, 70, 70, 70 000, 75 000, il n'y avait pas autant de policiers, et tout le monde, car euh, on, euh, on était rendu à peu près à 400-500 personnes par avoir euh, tous les membres de la, la société du Québec. Euh, les mouchis étaient là, puis avec en plus les deux, les deux autobus de l'armée OMS qui étaient là. C'était comme genre une centaine de, de, corps, de corps de sécurité pour un petit nombre de, de personnes. C'était très intimidant, mais bon, les personnes quand même qui s'étaient arrêtées. La vie est grâce euh, à, pour, la société de Québec. qu'on euh, remercie parce que c'est vraiment eux qui nous ont, c'est vraiment eux qui nous ont, euh, qui ont évité que euh, les autres, mettons, arrivent euh, dans, dans, dans le, dans le, dans même pour nous séparer avec des, avec des poils de cayenne ou, ou le, les, asperger avec les tuyaux d'eau pour être dispersés, en tout cas. C'est, euh, même si ça Stéphane Blay avait pris une peau et nous disait à tout le monde que c'était mieux qu'on arrête ça pour le moment, qu'on laisse la, la à tomber parce que ça a ça l'air plus pour le punaise. Mais c'est ça. Par, par contre, il a dit que, à dire que euh, les, les, les coins de région comme ça, là, que le, le, le, le Bois-Saint-Laurent, puis euh, les îles de la Madeleine, tout les top là le, bien quand ça, ben, le monde sont vraiment, vraiment, vraiment, ils ont vraiment été endormis, ils sont vraiment contrôlés n'a aucun sens. C'est fou là, c'est la manipulation qui se fait avec le euh, la Fait que sur ça, laisser euh, là-dessus. Là Puis comme euh, je vous sors, je suis pas en je vais vous montrer le paysage parce que c'est quand même une belle place. C'est loin, quand même comme, pas loin de 6 heures de Montréal. C'est beau. C'est fait beau. Euh, faites attention à vous autres, tout le monde. Puis, euh, on est plutôt quand même pacifique. C'est euh, comme ça qu'on Qu peut réussir aussi à vaincre les ténèbres, comme de métal à lumière. En étant pacifique, on peut. On aura toujours la, les, les agents de la paix, bien plus les agents de la et, et, et paix. Ouais, la protection du euh, bon Dieu aussi, ça c'est certain. Cancer, a, tout, le monde, tout le monde fait ça dans la, la, la, la, la, la paix, Il est troublé, on le voit dans sa voix. Je, je, je vous souhaite euh, passer. Bon, voilà. Donc, euh, écoutez, euh, euh, je suis sur le code criminel actuellement, l'article 63.1, 63, uh, attroupement illégal. Euh, quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal, une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent pour un but commun d'une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elle s'était réunie de cette manière pour le même but. Mais des attroupements illégaux, euh, je vais vous dire franchement, le gouvernement est un attroupement illégal actuellement, à l'Assemblée nationale et tout ça, parce que ces gens-là ne font absolument rien pour aider la population. Il y a ici, à l'article 64, dissimulation d'identité, quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe 1 en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Actuellement, Arruda porte un masque. Je regarde aussi François Legault qui porte un masque. Il le porte seulement pour donner l'exemple à la population. Dissimulation d'identité aussi. Ça, c'est toujours l'article 65. Ils disent « ce qui compte comme l'infraction prévue au paragraphe 1 » en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité, sans excuse légitime, c'est même pas dans le but de dissimuler notre identité, on ne veut pas le porter, on veut qu'on nous voit. on veut voir nos enfants, on veut voir nos parents. Et là, actuellement, le, le masque nous empêche de se reconnaître entre nous. entre nous. Il y a même des jeunes qui disent à l'école... Qu'ils peuvent même pas voir leurs amis qu'ils voyaient avant. Ils sont obligés de se parler à distance avec un masque. Et ils sont même rendus gênés de se parler entre eux. Écoutez, c'est rendu catastrophique, c'est des enfants de policiers aussi. C'est des enfants de la GRC. C'est des enfants de la, des, des agents de la Défense nationale. Il y en a de toutes sortes là-dedans. Et moi, je vais les protéger tout en protégeant le peuple. Parce que moi, c'est du droit que je fais. Contrairement au barreau du... du Québec aux avocats du barreau du Québec, aux juges qui ne font plus de droit par dérogation en vertu de l'article 33 de la charte canadienne qui leur permet de commettre des crimes contre, la, contre Dieu, contre l'humanité, contre euh, le, le Canada, contre la nature humaine, contre la nature humaine qui n'est pas ni une personne physique ni une personne morale. Vous comprenez? Ils ont sali, ils ont souillé, ils ont corrompu notre nom de baptême, qui est un nom propre. Un nom propre, ça n'existe pas, ni en droit, ni en quoi que ce soit qui est gouverné ou qui est identifié par l'État. Un nom propre, ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, je continue ici. Euh, on dit ici, un juge de paix, maire ou shérif... Euh, « L'adjoint légitime d'un maire ou shérif, le directeur d'une prison ou d'un pénitentiaire au sens de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté de condition. » Ça, c'est une lecture de la proclamation, parce qu'ils appellent ça des proclamations, mais une proclamation, euh, ça prend une proclamation royale et il n'y a pas de proclamation royale ici. « Incitation à craindre des activités terroristes. » Ils disent « C'est comme une infraction qui compte sans excuse légitime. » Et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens, à des biens, nous sommes des biens, nous sommes des choses, ou une entrave sérieuse à l'emploi ou à l'exploitation légitime de ceux-ci. OK? Ah! Transmet au fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes, là, c'est le gouvernement qui terrorise le peuple, que des activités terroristes sont ou seront menées sans être convaincus de leur véracité. Hier, ce qui s'est passé à Rimouski, avec les deux autobus euh, d'agents de, de, de, privés qui ont été payés par le gouvernement, et ces agents privés-là ne peuvent pas donner d'étiquette, ils n'ont pas la compétence, ni euh, ils n'ont aucune capacité que possède la Sûreté du Québec d'agir comme la Sûreté du Québec, ils n'ont absolument rien de ça. Et ils sont arrivés comme ça, un cheveu sur soupe, deux autobus, et je vais vous dire franchement, c'était quand même un peuple pacifique, et ces gens-là éventuellement vont frapper un nœud, ça c'est certain qu'ils vont frapper un nœud, comme Horatio va frapper un nœud un jour ou l'autre et devoir répondre de ses actes, ça c'est certain. On continue. Attendez un petit peu. Je vais vous trouver quelque chose, la modification. Restitution au propriétaire. Donc. Euh... infraction euh, relative aux agents de la paix. Ré, euh, quiconque, selon le cas, résiste à une personne ou volontairement l'entrave dans l'exécution légitime d'un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l'accomplissement d'une saisie légale et coupable soit d'un acte criminel. Écoutez, nous sommes des biens meubles. Les policiers aussi. Ils ne savent pas. Mais ce sont des biens. Ce sont des personnes physiques. Ce sont... Ce sont des objets inanimés qui appartiennent au gouvernement. C'est leur nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Euh, donc, ce sont leur nature humaine euh, qui est toujours mise à contribution. Quand un policier, là, euh, par euh, dans, dans l'accomplissement de, de ses fonctions, se fait tuer euh, dans l'accomplissement de ses fonctions, c'est pas la personne physique qui est morte. Jamais ni la personne morale qui est son nom de famille, ça se trouve être la nature humaine de son existence, qui n'est pas titulaire de droit, parce qu'une nature humaine, que ce soit un policier ou n'importe qui, il n'est pas titulaire de droit, n'est pas sujetti à l'obligation de débiteurs, il n'a a pas droit de payer des dettes et des impôts, mais il ne le sait pas, on ne lui enseigne pas ça, par exemple, euh, à Nicolette ou ailleurs, vous comprenez, je continue, personne qui s'évade ou qui est en liberté sans excuse, c'est pas ça, euh, loi sur la contravention euh, On va aller, loi sur la contravention, qu'est-ce qu'ils disent ici? Euh, choix de, du poursuivant pour l'application de la NIA 2A et des paragraphes 3 à 5 constituent une excuse légitime l'omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté. Ça, ça se trouve à être, euh, je vais vous le dire. Euh, euh, ça se trouve à être. Euh, L'article 145, l'article 145, euh, huitième paragraphe, le choix du poursuivant. Vous comprenez? Pour l'application de la linéa A, euh, de la linéa 2A et des paragraphes 3 à 5 constitue une excuse légitime... Une excuse légitime, l'omission, celui qui omet de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté. Pensez-vous que votre avocat va, va vous dire ça jamais? Il ne vous dira jamais ça. Un avocat, ce n'est pas fait pour dire la vérité, ça. Moyen de défense. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article si les actes qui constituent l'infraction ou un but légitime lié à l'administration de la justice, à la science, à la médecine, à l'éducation ou aux arts, ne pose pas de risque induit pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Ça, c'est un moyen de défense. Nul ne peut être déclaré coupable. Puis on est en moyen de défense actuellement. Euh, D'une infraction au présent article, et ça, là, je vais vous dire, c'est l'interprétation ici, moyen de défense, c'est toujours... Euh... À l'article 163.1, et euh, c'est point 1 ici, euh, ici c'est aussi, c'est le point 6 aussi. Donc, moyen de défense. Euh, vous irez voir ça, je vais continuer à vous en donner un petit peu. « Obligation de personne qui participe à des opérations dangereuses » une personne ou accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d'une autre personne. Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses. Actuellement, vous savez que les policiers pratiquent des opérations dangereuses. La population aussi pratique des opérations dangereuses quand on est en danger par l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toute existence, qui déroge à tout, à tout ce qui peut exister de lois, de, de décrets, euh, de déclarations, de proclamations, ou quoi que ce soit, de chartes, ou peu importe, de jugements. Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses, Mais ben on pratique actuellement des, des, des opérations dangereuses, parce que ni les policiers, ni la population, actuellement, euh, n'est euh, sous euh, le règne des libertés fondamentales ou de la garantie juridique. Pas plus les policiers que nous-mêmes. Et ça, c'est l'article 216 du Code criminel. Et ça, souvenez-vous de ça, c'est très important, l'article 216, obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses. OK, on continue. OK. Donc, ici... Euh, ici, comment... Euh, euh, ça, c'est l'article... Attendez un petit peu, je vais vous dire ici... L'article 241, euh, 5.1, paragraphe 5.1, précision, il est entendu que ne commet pas d'infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l'infirmier, praticien ou tout autre personnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l'aide médicale à mourir. Imaginez-vous, l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il y a l'aide médicale à mourir dans l'avortement? Est-ce qu'il y a l'aide médicale à mourir dans l'avortement? Trouvez-moi ça. Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui touche à ça, éventuellement. Euh, euh, je vais vous dire... Ça euh, ici, je vais vous dire... Un, deux, Défense irrecevable. Ça, c'est l'article 286. Écoutez bien ça. Euh, « Défense Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que, le jeune, que la jeune personne a consenti aux actes posés par l'accusé ou les a suggérés. » Donc, ce n'est pas une défense irrecevable. « OK. »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 Euh, libel diffamatoire. Écoutez, 298.1. Un libel diffamatoire consiste à une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine au mépris ou au ridicule ou destiné à outrager la personne contre qui elle est publiée. Pensez-vous qu'actuellement, moi, quand je dénonce l'article 33 sous la dérogation aux lois au jugement par les juges, par les avocats, par les autorités publiques enregistrées à Revenu Québec en, en parfaite situation de conflit d'intérêts avec les voleurs de Revenu Québec alors, alors qu'il n'y a pas de loi ici Selon l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, et selon l'article Z03 du Fédéral, qui est le chapitre de loi Z03 du Fédéral, qui stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, si elles ne sont pas législatives, ce ne sont pas des lois. Il ne faut pas utiliser le mot « loi ». Ils le mot « reine » alors qu'il n'y a plus de « reine ». Ils utilisent le mot « loi » ici au Canada alors qu'il n'y a plus de « loi ». Vous comprenez? Donc, ça là, je vais vous dire une chose, ça c'est trompé la population, et euh, on a tout ce qu'il faut dans le code criminel aussi pour nous défendre là-dessus, et euh, se protéger avec tous les moyens qui existent pour se protéger, pour protéger notre vie contre des gens qui peuvent déroger à n'importe quand, à n'importe quel moment, euh, en n'importe quelle situation, peu importe qui. Si on est victime, par cette dérogation-là, de notre vie qui peut être mise en danger, on a droit de se défendre et il n'y a pas personne qui peut nous empêcher de nous défendre parce qu'on met aussi notre vie en jeu. Donc, nous pouvons nous faire tuer pour essayer de se défendre. Mais il faut essayer de se défendre. Il ne faut pas vivre dans la lâcheté, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de faire ça. Le loyer ou la libération des assemblées publiques. Attendez un petit peu. « Nul n'a publier publier une libelle diffamatoire. » Bien là, on va aller plus loin que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Euh... « euh, But de la soustraction d'une chose est sans conséquence pour l'application de la présente loi. La question est de savoir si une chose qui fait l'objet d'un détournement... Est soustraite en vue d'un détournement ou si elle est en, alors en la possession légitime de la personne qui la détourne. Une personne est une chose. Donc, une chose qui détourne une chose, c'est quoi? Un moins plus un moins fait un plus. Vous comprenez? Parce qu'une personne qui est une chose devient un moins. C'est pas compliqué. Puis quand euh, si la personne qui la détourne, qui détourne une chose, et une chose, c'est un moins, parce que ce n'est pas une nature humaine, euh, un moins dans la chose, ça se trouve être ce qui est nécessaire à l'homme pour sa subsistance. Toute chose est nécessaire à l'homme pour sa subsistance. Actuellement, euh, ça c'est malheureux parce que je pourrais vous lire aujourd'hui euh, le fameux, euh, l'épître... Le, le, euh, pas épître le Sermon, euh, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Et je pense que je vais vous le lire, ça vaut la peine. dois dois, Seigneur, écoutez bien ça. « En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne. Une vigne, ça c'est plusieurs plants de raisins. Okay? » il, il appelle ça « une vigne ». L'entourage d'une clôture, l'entoura d'une clôture. Donc, tous ces, ces plans de vigne-là, il a entouré ça d'une clôture. Il creusa un pressoir, donc, il a fait un endroit pour presser ce raisin-là et bâti une tour de garde. Donc, il a bâti une tour pour surveiller justement toutes ces vignes, donc une tour en hauteur, parce qu'il devait y avoir plusieurs centaines de, de, de plants de vignes, vous comprenez, dans sa vigne. Il y avait plusieurs plants, peut-être 100 peut-être mille, je ne sais pas. Donc, euh, il envoya... Ses, euh, quand arrivait... Donc, euh, puis... Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça, ça veut dire que euh, Dieu Dieu lui-même euh, a permis à la nature humaine qui possède tout sur la terre parce que c'est nous la nature humaine qui possède donc tout pour notre subsistance et il nous a donné tout sur la terre pour notre subsistance donc euh, puis il Dieu loua cette vigne à des vignerons donc euh, Dieu et ses serviteurs à lui qui est nous euh, il a tout simplement euh, attribué cette vigne, moyennant des redevances de ces, de, de ces gens-là, euh, à des vignerons, des gens qui s'occupent des vignes et partent en voyage. Nous, quand nous élisons des députés, des ministres, ils deviennent des vignerons. C'est eux qui deviennent des vignerons. Vous comprenez? C'est eux. Écoutez bien ça. Euh, quand arriva le temps... Donc, euh, puis, il louait cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Donc, ça veut dire que le bon Dieu et nous, ses serviteurs, qui fait partie justement de ceux qui, éventuellement nous allons consommer le, le bon vin et le raisin, euh, on a laissé tout simplement aux vignerons le soin de s'occuper de tous ces vignes-là. Quand arriva le temps des fruits... Il envoyait ses serviteurs, donc il nous a envoyé, nous aussi, là, euh, comme on envoie euh, des gens pour aller ramasser des pommes, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons, ça c'est ceux qui euh, qu étaient payés pour s'occuper des vignes, vous comprenez, pour se faire remettre le produit de sa vigne. Donc, euh, vous comprenez que euh, les vignerons qui s'occupaient de ça, qui ont toujours été payés par Dieu et par les serviteurs, parce que Dieu avait aussi ses serviteurs, bon, mais ben, ils étaient payés, ces vignerons-là. Écoutez bien ça, maintenant. « Mais les vignerons, ceux qui étaient, tous ceux qui étaient contre Dieu et contre les servants de Dieu, se saisirent des serviteurs, donc se, sais, se sont saisis, tout simplement, des gens, de, de, de l'entourage de Dieu, de ceux qui aimaient Dieu et que Dieu avait choisi pour le servir. « Ils se saisirent des serviteurs de Dieu, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. » Ça, c'est les vignerons, là. Ceux pourtant qui ont monté et qui se sont occupés de ça. Comme nos gouvernements, on leur abandonne tous les pouvoirs nécessaires pour gouverner, de façon à ce qu'on puisse subvenir à, à notre subsistance grâce à nos gouvernements, s'ils sont de bons gouvernements. Mais c'est complètement faux, c'est rendu des bandits, ils fonctionnent pour les banques, ils sont au service des banques et des pharmaceutiques, des big formats, des grandes compagnies qui fabriquent des vaccins, euh, des, qui fabriquent des masques et tout ça. Donc je continue, de nouveau le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traitait de la même façon. Les vignerons ont tué aussi le deuxième groupe que Dieu a envoyé euh, d'autres serviteurs qui appartenaient à Dieu. Finalement, il leur envoya son fils, comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils. Donc finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils. » Parce que lui, mon fils, ben, c'est un bon... C'est une bonne nature humaine, il fait des miracles, il aide aux gens, il aide aux pauvres et tout ça. Mais voyant le Fils, écoutez bien ça, les vignerons, donc le gouvernement ici, se dire entre eux, les députés et ministres, mais voyant le Fils, les vignerons se dire entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage, Mais ils ont accroché le Christ à la croix. Ils se saisir de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Donc, que fera-t-il justement à ce gouvernement quand que Dieu va, va revenir ici? Qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui nous gouvernent? Que ce soit des juges, que ce soit des députés, des ministres, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire de ces gens-là? On lui répond, « C'est misérable. » ok? Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons. Donc, donc il, va, il va louer la vigne, là, tout ça, tout ce qui lui appartient à Dieu. Il va louer ça à d'autres gouvernements, mais pas au gouvernement qu'on a là. Donc, il y a d'autres gouvernements qui s'en viennent ici pour prendre la charge de, de ce gouvernement-là, qui est un gouvernement tellement corrompu, tellement sale, tellement souillé. Donc, Dieu va donner. Le gouvernement du Québec, il va tout simplement le détruire ou le jeter à terre. Et il va le remplacer par un gouvernement qui va être complètement étranger à tout ce qu'on a présentement ici. Donc, il louera la vigne à d'autres gouvernements <coughs> qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.